Bonjour les gens, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous confier certaines choses de ma vie privée et j'ai décidé aussi de vous parler d'un sujet plutôt tabou dans le milieu de l'auto-école. En fait, on va parler de crise d'angoisse ou ce qu'on pourrait aussi appeler parfois les crises de panique. Peut-être que vous êtes complètement touché par ce que je vais vous dire, ou alors vous êtes simplement curieux d'entendre ce que j'ai à vous dire aussi. Quoi qu'il arrive, bienvenue dans cette vidéo où vous allez voir, on va essayer de détailler un maximum de choses. D'abord, il faut savoir que les crises d'angoisse, ça peut absolument toucher tout le monde. La preuve, vous allez le voir si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, moi-même, j'ai été touché par ça à une certaine époque de ma vie. Comprenons d'abord ce que ça veut dire. Une crise d'angoisse, ce n'est pas le simple sentiment d'être angoissé à l'idée de par exemple passer un examen. C'est bien plus fort que ça. En réalité, une crise de panique, c'est tout simplement se sentir dans un état de mal-être absolu. Et les symptômes sont simples et peuvent beaucoup varier. On peut avoir un nœud à la gorge, les mains moites, on peut avoir la tête qui tourne, on peut être en train de trembler sans aucune raison. On peut aussi se mettre à transpirer d'un coup. Les crises d'angoisse peuvent durer entre 5 et 55 minutes à peu près. Ça veut dire tout simplement que souvent, la personne qui en est victime, après une ou plusieurs crises d'angoisse, à la fin de la journée, se sent totalement épuisée. Mais est-ce que vous savez aussi pourquoi ça arrive À la base, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des milliers d'années, sur la Terre, on n'avait pas autant de protection qu'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une protection que vous avez tous, qui s'appelle une maison. Dans votre maison, vous êtes au chaud, vous êtes à l'abri des prédateurs. Vous craignez pas d'être... Manger par exemple la nuit, à une certaine époque, bah, tout ça c'était évidemment pas possible. C'était d'ailleurs pas rare que certaines tribus par exemple étaient attaquées en pleine nuit par des prédateurs, des animaux sauvages ou même d'autres personnes ou d'autres peuples qui venaient les tuer. Et évidemment, ils avaient besoin d'avoir beaucoup d'énergie d'un coup et c'est aussi pour ça que la crise d'angoisse permet à la base de décupler complètement ses sens, de sortir d'une situation totalement désagréable. Quand je dis que vos sens se mettent en éveil, c'est que par exemple, bah, les tremblements sont faits tout simplement pour courir à une allure bien plus élevé que d'habitude. Et vous savez, le cœur qui s'accélère, c'est tout simplement pour donner beaucoup plus de sang à vos organes. Et vous savez, par exemple, vous avez certainement entendu déjà cette histoire où une mère de famille est arrivée dans le garage et son fils qui était en train de bricoler s'est fait renverser justement la voiture dessus. Et là, qu'est-ce qui est arrivé Sa maman est arrivée, a réussi à soulever avec une force extraordinaire le véhicule et à l'extirper de là. Ben, vous savez, toutes ces situations que vous avez déjà peut-être entendu parler, on a eu un être humain qui a eu d'un coup une force surhumaine, et eh bien en réalité, c'est complètement lié à ça. Donc ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est que une crise d'angoisse peut toucher absolument tout le monde et sachez une chose, c'est que quand ça arrive, et eh bien en réalité, c'est tout simplement votre corps qui vous met en état d'alerte. Ça peut peut-être arriver dans un moment de votre vie où vous êtes particulièrement stressé, une période de votre vie aussi où vous avez eu un choc émotionnel. D'abord, sachez une chose, c'est que de toute façon, même si c'est fortement désagréable, quoi qu'il arrive, aujourd'hui on en guérit absolument très bien maintenant je vais me permettre un petit peu de me confier à vous durant l'année 2015 ça a été une année particulièrement difficile pour moi ça a été particulier parce que dans mon milieu professionnel j'étais pas du tout à l'aise par rapport à certaines choses et dans ma vie privée j'ai eu aussi une situation qui m'a fortement affecté en réalité, ce qu'a fait mon cerveau, c'est que quelques mois après cet événement-là, il a tout simplement commencé à donner ses différents symptômes. En réalité, ça n'allait plus du tout. J'ai commencé à croire tout simplement que j'allais mourir. Et si vous avez déjà vécu les crises de panique, vous êtes complètement en train de comprendre tout ce que je suis en train de vous dire là. Pour rentrer dans les détails, la première crise d'angoisse que j'ai connue, et si ça vous est arrivé, vous vous en rappelez, parfaitement c'est obligatoire j'étais tout simplement au restaurant avec un ami à moi à l'époque on était en train de dîner à un moment donné juste après l'entrée je m'en souviens très bien viennent les plats et là je me sens pas forcément très bien et je lui dis écoute je suis désolé je vais aux toilettes et je reviens en réalité je suis parti aux toilettes et je me suis complètement arrosé le visage avec de l'eau fraîche je me ressaisis un petit peu je remonte et on continue à manger et là quelques minutes après dans un laps de temps très court je lui dis écoute je suis vraiment pas bien je suis désolé euh, je crois que je vais sortir un petit peu donc je sors carrément du restaurant pendant cinq minutes j'essaie de respirer j'essaie de me ressaisir encore un petit peu et pour vraiment vous raconter les choses j'ai même essayé de me faire vomir parce que j'avais un nœud à la gorge et je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose qui va pas du tout je crois que je suis en train de manger un truc qui est pas vraiment très frais à l'époque honnêtement je savais absolument pas ce qui était en train de se passer et puis je remonte encore une fois au restaurant et là, troisième crise de panique en moins de 15 minutes je lui dis écoute je suis vraiment désolé j'ai vraiment l'impression que je vais mourir ne me je prends pas pour un fou, je peux pas te décrire ce qui est en train d'arriver mais honnêtement ça va pas du tout du tout, je crois que je vais faire un arrêt cardiaque. On sort du restaurant, une demi-heure après, tout va bien, mon cœur retrouve une fréquence cardiaque normale et là je lui dis écoute je suis désolé, on retournera au resto je sais pas ce qui m'a pris et on en est resté là pour la soirée. Moins d'une semaine après je vais avec ma chérie de l'époque au cinéma bien évidemment je choisis pas un film qui dure 1h30 mais plutôt carrément 3h et là en plein milieu du film, de nouveau, je sens ces étranges sensations qui sont fortement désagréables, et bien évidemment, on s'était mis pile poil face au film, c'est-à-dire en plein milieu aussi de la rangée. Et là, à nouveau, les symptômes qui interviennent, je sors à deux reprises aux toilettes, je dérange évidemment tous les gens qui étaient à ma gauche à l'époque, je pense d'ailleurs qu'ils m'ont fortement détesté à ce moment très précis, et puis je tiens tant bien que mal presque jusqu'à la fin du film, et je pense que 15 minutes avant la fin, je dis à mon ex de l'époque, écoute, je suis désolé, je vais sortir, je te laisse terminer le film. Et évidemment, ça fait vraiment chier, parce que que je n'ai jamais vu d'ailleurs la fin de ce film. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc cette personne-là a accepté ce qui était en train d'arriver à l'époque, ce qui d'ailleurs était fortement appréciable, parce que je vous rappelle que vraiment, quand vous êtes quelqu'un ben, comme moi, qui aime les gens, qui aime sortir, qui aime aller au cinéma, au resto, ben, en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais qui aime bien vivre hein, tout simplement avec des choses qui sont à la portée de tous, ben, là bizarrement, ces symptômes commençaient à revenir de plus en plus, et heureusement pour moi, et j'en remercie ma famille, elle a fortement été là aussi pour moi. Alors tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire qu'à un moment donné, moi qui suis quand même, relativement sociable, et bien à un moment donné, j'étais tellement pris dans cet engrenage-là que je ne pouvais même plus honnêtement rentrer dans une boulangerie, même si c'était pour deux minutes. En réalité, j'avais peur et puis j'avais peur d'avoir peur à nouveau et donc à un moment donné, je m'étais fermé dans ce cercle vicieux. Ça n'allait tellement pas que j'ai décidé d'aller voir mon médecin qui à l'époque m'avait prescrit des cachets hyper forts que je déconseille à tout le monde. Même si à un moment donné dans votre vie, vous pouvez en avoir besoin, il faut que ça reste temporaire. J'étais complètement drogué en termes de cachets et ce que j'avais dit à mon médecin à l'époque, je lui avais dit écoutez, c'est gentil ce que vous êtes en train de me faire mais ça ne va pas en fait m'expliquer pourquoi je suis en train de tomber malade et pourquoi en réalité tout ça, c'est en train d'arriver. Donc il m'avait expliqué tout simplement que j'allais aller voir un autre médecin un confrère à lui, pour apprendre à respirer. Et là, je lui ai dit, docteur, si je suis en vie, c'est que je respire. Mais en réalité, il avait entièrement raison sur un point, c'est que je ne savais pas respirer complètement. En réalité, si vous avez des crises d'angoisse, vous savez ce que je suis en train de vous dire, votre respiration, en fait, elle est bloquée ici. Alors que ceux qui respirent le mieux et qui respirent parfaitement, eh bien, ce sont les nouveau nés Pourquoi Parce que la respiration, ils apprennent en fait à la faire descendre jusqu'en dessous du nombril. Et une respiration lente et profonde, c'est évidemment ce qui va vous permettre d'oxygéner votre cerveau. Évidemment, par exemple, dans des examens comme le code ou la conduite, si vous avez un cerveau bien oxygéné, votre stress va fortement diminuer. Je vous rappelle quand même que le stress ne peut pas se supprimer, il peut se diminuer. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à cliquer juste en haut de la vidéo sur un lien où je vous explique les raisons pour lesquelles vous stressez au permis de conduire. Aujourd'hui, ça fait depuis 2010 que je fais ce boulot, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui m'ont expliqué justement et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo, que quand elles venaient en fait en salle de code ou qu'elles venaient en conduite, ben parfois justement elles se sentaient pas très bien. Et honnêtement, ces deux personnes, une qui s'appelle et une autre personne inscrite dans ma propre auto école et puis on sympathise finalement avec les gens tout simplement parce qu'on crée en fait des points communs plus j'ai deux points communs avec quelqu'un plus je vais avoir tendance à avoir de chat avec elle donc ces personnes là finalement sont tombées sur la bonne personne puisque moi même j'ai été victime de ça ça a duré un peu plus de deux ans et donc je leur expliquais tout simplement que si ça n'allait pas il n'y avait pas de problème il suffisait de s'arrêter de respirer un petit moment et de repartir en circulation je le respectais et le comprenais complètement maintenant j'aimerais aussi vous dire que face à ça il existe des solutions donc si vraiment la source de vos problèmes c'est un problème assez personnel et vous avez besoin de parler à quelqu'un je vous invite d'aller voir un psychothérapeute ou bien un psychologue si vraiment ça ne fonctionne pas allez voir des personnes qui pratiquent la thérapie cognitive et comportementale moi personnellement c'est ce que je m'étais dit je m'étais dit qu'à l'époque si ça n'allait pas donc j'ai réussi quand même à trouver la source du problème et à aller voir quelqu'un qui m'a expliqué pourquoi j'étais vraiment dans ce mal être en réalité j'avais eu un choc émotionnel et mon corps me le faisait comprendre de manière très chère quelques mois après Et eh bien je m'étais dit que si ça ne fonctionnait pas j'irais justement tester ces thérapies cognitives et comportementales aujourd'hui sachez que ça ça se soigne quand même très bien ensuite un exercice à la portée de tous qui est très simple je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos, c'est tout simplement ce que j'appelle la cohérence cardiaque. Donc, cohérence cardiaque, tiens, je vais vous mettre le lien juste en haut ici. J'ai aucun partenariat avec cette personne. Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, pour avoir testé à plusieurs reprises les exercices qui, justement, sont dans cette vidéo, ça m'a permis quand même d'aller vachement mieux de mieux dormir, de mieux contrôler sa respiration. En réalité, la cohérence cardiaque, c'est je vais inspirer quand la bulle va monter et je vais expirer par la bouche quand la bulle va tout simplement redescendre. En réalité, en faisant ça, je vais tout simplement adapter ma respiration à mon rythme cardiaque. Parce que très souvent, bah, les personnes angoissées, stressées respirent mal et vous voyez très bien que leur respiration est bloquée complètement en haut ici, dans la trachée et le haut de la poitrine. Donc ça, c'est un exercice gratuit qui ne mange pas de pain. Ensuite, ce que je vous invite aussi complètement à faire, quelqu'un d'angoissé, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur, et jamais dans l'instant présent. Donc la crise d'angoisse peut tout simplement aussi se soigner en se disant tout simplement, je vais faire des exercices qui vont me permettre d'être dans l'instant présent. Imaginons tout simplement qu'aujourd'hui, je prends mon téléphone et que là, dans ma tête, je me dise, tiens, j'ai mon téléphone dans la main, je ne peux pas le lâcher. Qu'est-ce qui se passe je suis tellement focalisé sur ce que je suis en train de faire que c'est évident mon téléphone il ne tombera pas par contre si d'un coup je prends un verre d'eau et qu'il glisse c'est tout simplement que je n'étais pas concentré sur le fait d'attraper ce simple verre d'eau vous comprenez ce que je suis en train de vous dire donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné si vous êtes concentré sur ce que vous vivez c'est très bête à un moment donné je sens une crise de panique qui monte je peux tout simplement en fait faire quelque chose comme par exemple me pincer un petit peu la peau tout simplement en fait me frotter les mains et voyez que par exemple ça je suis en train de de me focaliser sur mes sensations sur ce que je suis en train de vivre ça peut être sentir une odeur ça peut être me dire tiens là je sens bien mon dos par exemple qui est en contact avec le dossier mes pieds contre le tapis de la voiture ça peut être aussi me concentrer sur ce que je vois tiens là bas il y a un monsieur par exemple qui travaille je suis en train de le regarder et pendant ce temps mon esprit n'est pas en train de se dispatcher ailleurs voilà les gens on arrive au bout de cette vidéo donc cette vidéo en fait je l'ai traitée de manière très simple je l'ai pas écrite j'ai vraiment parler avec mon cœur. Vous avez vu, je vous ai confié des choses quand même qui sont très personnelles et j'ai pas peur non plus de m'exposer un petit peu en prenant le risque finalement qu'on me dise « Ouais, t'as vu, c'est ridicule, t'as été voir un psychologue, à un moment donné, t'as pris des cachets, etc. » Ben non. Finalement, chaque être humain est comme il est. Et ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui vous allez bien tant mieux pour vous. Et si un jour ça ne va pas, repensez à cette vidéo, à ces solutions, à ces remèdes que je vous propose, qui sont simples et la plupart du temps gratuits, qui vont vous permettre d'aller mieux. N'hésitez pas non plus à vous dire que si à un moment donné vous êtes au creux de la vague, à un moment donné vous allez tout simplement remonter. Et c'est ça vraiment qui est important. Ça je tenais à vous le dire aussi, puisqu'on est dans une période de notre vie où où tout ne va pas forcément bien, mais n'oubliez pas que dans la vie, il n'y aurait pas de lumière sans ombre. On se revoit les gens pour une prochaine vidéo, à plus